Les amis, c'est aujourd'hui le Black Friday, je vous ai préparé une petite sélection d'offres de produits qui m'ont vraiment plu lors de mes tests cette année. Oui, la plupart sont des produits que j'ai testés sur la chaîne ou que j'ai directement chez moi. Cette petite vidéo vous permettra de ne pas passer à côté. C'est parti, voici ma sélection produit de ma sélection black friday c'est un produit que j'ai globalement depuis quelques années chez moi j'ai eu les différentes versions c'est des caméras de sécurité mais pas n'importe lesquelles c'est des caméras de sécurité blink oui les Blink outdoor ces petites caméras sont actuellement presque à moitié prix sur amazon vous allez pouvoir les acheter en lot ou les acheter individuellement ce qui est vraiment pratique avec ces caméras de sécurité c'est qu'il n'est pas nécessaire de les relier à l'électricité elles marchent avec des piles leur principe est simple lorsqu'elles vont détecter un mouvement qui peut être prédéfini sur l'application avec une zone à surveiller, la caméra enregistrera entre 5 et 30 secondes en fonction de ce que vous avez configuré. Ça vous permettra d'avoir des petits clips de ce qui se passe autour de chez vous. Moi j'avais acheté l'année dernière un pack de 4 caméras. Là actuellement il est à 159 euros au lieu de 309 euros et je peux vous dire que moi je l'ai eu je crois à 189 euros. Donc là c'est vraiment une très bonne offre. Le système avec une caméra est disponible à 55 euros au lieu de 99 euros, soit 45% de réduction. Pour moi les blings c'est la solution. Facile avec bon rapport qualité-prix pour surveiller chez soi. Passons à ma deuxième offre sélection. Ma deuxième offre va être côté Fitbit. Fitbit via Amazon aussi. Je vous mettrai bien entendu à chaque fois les liens de ce que je vous annonce là dans la description. Les Fitbit Versa 2 et 3 plaisent vraiment beaucoup, particulièrement du côté de la jante féminine. Je le répète mais vous pouvez retrouver mes tests complets c'est des montres qui vont vous permettre d'avoir un bon suivi de santé, bon suivi de sport et avoir quelques fonctionnalités smart comme la musique, les notifications de messages etc etc. La Fitbit Versa 2 est actuellement disponible à 109 109€ sur le lien que je vous mettrai en description, sur Amazon au lieu de 179 179€ et la Fitbit Versa 3 est disponible Disponible à 149 euros au lieu de 229 euros. C'est vraiment pour votre compagne ou même pour vous, messieurs, hein, en fonction du coloris que vous allez trouver, une montre connectée assez sympa. Troisième point dans ma sélection d'offres, ça va être côté de chez Oppo. Oui, Oppo nous propose aussi pour le Black Friday plusieurs offres, que ce soit sur des smartphones ou même sur l'Oppo Watch. L'Oppo Watch 46mm est disponible par exemple à 269,99€ sur le site Oppo, au lieu de 299,99€. Mais il y a aussi beaucoup de promotions au niveau des smartphones que j'ai testé cette année. Vous allez par exemple pouvoir retrouver sur le site Oppo une offre Oppo Find X3 Pro qui est le haut de gamme de la série Find X3 avec même un microscope intégré à l'arrière, plus un Chargeur sans fil offert à 899,90€ au lieu de 1149,90€ et exclusivement aujourd'hui pour le Black Friday et lundi pour le Cyber Monday, il sera à 849,90€ toujours dans la gamme Fine X3, vous allez pouvoir avoir le Fine X3 Neo plus des Anko Q1 offert à 699,90€ et le petit dernier de cette gamme, le Find X3 Lite, lui sera à 329 329€ à la place de 399 399€ et exclusivement aujourd'hui pour le Black Friday et lundi pour le Cyber Monday, il sera à 299,90€ au delà de cette gamme, vous allez aussi retrouver des offres intéressantes sur les téléphones qui sont déjà à bon rapport qualité-prix comme le A94 5G, disponible à 299,90€ pour le Black Friday, le Oppo A74 disponible à 199,90€ ou encore le Oppo A16 qui est disponible à 159,90€ et au delà des smartphones et des montres vous aurez bien entendu aussi les écouteurs Oppo les Oppo Enco Free 2 que j'avais testé à 20€ de moins, c'est à dire à 79,99€ et les Oppo Enco Air à 20€ de moins aussi, ce qui les ramène à 59,99€, vous pouvez retrouver mes tests de la gamme Fine X3 c'était vraiment des très bons smartphone et la cerise sur le gâteau je vous ai dégoté un code promo pour avoir moins 5% supplémentaire sur toutes les offres jusqu'au 30 novembre à 23h59 pour retrouver toutes ces offres au pot je vous mets le lien dans la description Avant, dernière offre que je vous ai sélectionnée, c'est concernant la Galaxy Watch 4. Vous le savez, vous avez vu mon top montre connectée pour un téléphone Android. La Galaxy Watch 4 est au top, top. C'est la numéro 1. Cette montre est sortie il y a quelques mois, fin août, et elle est déjà en promotion, notamment sur Amazon. Aussi, le lien sera en description. La Galaxy Watch 4 40 mm est disponible à 199 euros. Oui, on est passé en dessous des 200 euros pour une montre qui vient de sortir et qui est vraiment très smart. Le format au-dessus est disponible à 20 euros de plus. Bref, vous allez retrouver aussi des promotions sur la classique je vous mets tout ça en description mais si vous n'avez pas vu mon test allez le voir car c'est vraiment bah, déjà la première montre sous Wear OS 3 mais c'est surtout bah, la montre de référence pour l'instant et pour finir ma sélection Black Friday on va parler bien entendu de mon ami Alexa qui est juste à côté de moi Alexa bonjour bonjour à tous les gamers et gammeuses il y a des offres sur les différents échos. moi sur mon bureau j'ai le Echo 4ème génération qui est disponible actuellement pour le Black Friday à 59,99€ au lieu de 99,99€ ,99€. Donc ça peut être une première entrée dans la domotique, dans la maison connectée et dans les assistants focaux. C'est une pièce, une enceinte qui est vraiment très belle, je vous avais fait aussi un test, une présentation, n'hésitez pas à aller la voir Je vous remettrai aussi dans la description tous les tests concernant les produits que je viens de vous citer, comme ça vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour aller voir les tests et pour moi c'est quand même un outil indispensable à avoir dans sa cuisine, dans son salon, dans son bureau Pour gagner un peu de temps et tout automatiser Voilà pour ce qui est de ma sélection Black Friday N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu Et même si vous avez d'autres propositions, à les mettre en commentaire En attendant, ma sélection Noël, vivez à fond, vivez high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne